On est super contente On fait la bise alors! Hein. Ah oui! Ouais! Sinon, ouais. Bise, là, bise, là. Ah bah oui! Ouais, non et mais. Ma, euh, non, donne de, pas des baffes! Hein. Non, pas comme ça! Bon, euh. Voilà! Oh bon, euh, La TDI! Hein. Donc, euh, regarde! Tous ces gens-là, hein, tous, tous différents, avec des interconnexions! Hein. <rire> Les professionnels, de la famille, ouais. des personnes en situation de handicap... Ouais. Alors, on va voir comment ça marche à l'interconnexion. Alors, par exemple, euh, on va vous proposer de regarder votre voisin, pour voir euh, le regard euh, euh, croisé, euh, interconnecté. allez, -y. allez -y. Donc, vous allez vous regarder il faut être déjà créatif pour arriver à ça, ça. et la petite ATDI ben, elle va y arriver parce que je, je vais faire la petite ATDI alors ça c'est mon, mon mon attribut de base c'est mon côté orange euh, gardienne Jolie. vu joli mon joli Attends, si j'ai ma diversité, ouais, ouais. c'est euh, voilà, faire comme ça c'est mieux. Oh. Là j'ai, j'ai tout le, la diversité à l'intérieur, en, en interne, hein, ah, j'ai, j'ai je... ah, je... t'as vu j'ai même prévu une auto-évaluation en interne. Alors, et tu sais ce qu'il faut faire Doc Faut agir sur la société. On va agir sur toi Joanne. Et... Voilà. Hein? Hein? voilà. Euh, on va voir si tu peux si tu peux nous laisser une place pour qu'on on fasse une, euh, une évaluation interne voilà. qui soit avec nos référentiels. Oui, bien Est-ce que tu, tu, tu nous entends bien Oui, voilà. Oui, C'est très bien. Ah, voilà, C'est bien que tu sois resté parce que. Oui. C'est bien que tu sois resté parce que le département, il s'est cassé. Alors, voilà. Super, Et ben moi Sous, je, je suis. Hop! Hop! voyez, le côté plutôt plus libéral. Oh! Ah, c'est Une petite association pleine de vie! <rire> plein de frites! Quel péchon! Ah. Ah. Alors, la Alors, Ouais, Attends, euh, euh, tu ne te rapproches pas trop. Bah, je veux bien ton pognon, mais pas le reste. <rire> euh... C'est moi ton pognon, mais... Reste loin, s'il te plaît. Regarde, c'est pas pognon. <rire> hein <rire> ça, ça donne envie de... On aura envie de... <rire> ben non, je veux pas grossir. Comme ça, je peux bouger. Comment ça tu veux pas grossir? Non, regarde. Non, tu, tu, tu veux pas. Regarde, tu, pas, tu, toi, t'as grossi, regarde. Eh ben oui? Que... Veux... Normal, normal, ça fait ça. Moi, je, ah. veux gar je veux garder ma ligne. Non, non, mais tu, tu, tu veux pas prendre les uns les autres et puis grossir. Tu vois, c'est une grosse association, mais tu prends les autres avec toi, mais, avec toi, quoi. <rire> toi chaise, quoi. Non? Non. Non, ça me dit rien. Non, ça te dit rien non, parce que moi, je veux être avec mes copains, mes amis. Avec mes amis. <rire> Voilà. moi je veux rester en lien avec la, avec la société. Oui Je veux pas. Qu'est-ce a Tu as changé de casquette Oui, c'est l'État. Tu veux dire que tu es en train de prendre l'État en otage avec ta politique Oui. oui. Les Johanna, ne te laisse pas faire Les évaluations. Hein? Les évaluations, oui. Hein? Hum, alors, hein, hein, voilà, là c'est mieux, là oui. C'est moi qui fais mes évaluations moi-même. Tu vois, avec ma souplesse, j'ai réussi à t'avoir, mais j'ai pas réussi encore à faire voir. Oh, regarde là-bas. Tiens, il est où son pognon ah ouais. Merci. Euh, oui. Bon. Euh, c'est ça. Pas facile, hein. Bon. Tu sais que je vais te changer. Oui. J'ai l'espoir de te changer. Oui. Je vais te changer. Oui. Tu le sais pas encore. Oui. oui. Je, je suis à, à ce stade-là. Oui. Mais en montant progressivement. Oui, c'est ça. Je te changerai. C'est vrai? Oui. J'ai promis de changer de regard? Oui. En tant que marcher, en tant que qu'état? Oui. Et tout ça? Il va falloir que je change. Oui. Il va falloir oui. que tu me le donnes aussi, ça. Non, non, non, non. Là, je te le donne alors. Je le Parce que ta survie oui. à toi, oui. ta survie en dépend. Oui. Tu vois? Oui. Parce que sinon, oui, ça va être la merde. Oui, c'est ma force, je tout le monde. Voilà. Pas vous, c'est ça voilà. aïe, aïe, aïe, Et puis aïe. au niveau des élections, ça va être la merde. Aussi. Hein Voilà. Bon, on a un peu perdu quand même, on est là, c'est pas encore gagné hein, l'histoire. On a un petit peu avancé dans l'espoir. Quoi Oui. Hein L'espoir. Moi, j'arrête de faire les salauds, là, c'est bon. Bon. Donc le prochain espoir est simple. On va aller manger <rire>